Voyons maintenant comment on va écrire les efficacités pour notre extracteur à contre-courant. Alors on reprend les définitions classiques, hein, vous avez maintenant l'habitude. Donc on va avoir pour l'efficacité d'appauvrissement X entrée qui n'est autre que le XA le X sortie c'est le XN donc XA à nouveau au dénominateur, et puis le X sortie étoile, ce serait donc un XN étoile, et donc en fait c'est l'équilibre avec le courant qui se trouve au même niveau dans la colonne que XN, donc ça c'est l'entrée qui correspond au solvant, donc un YA, et donc en fait c'est à l'équilibre avec donc le courant qui représente le solvant. Alors, si on peut définir la notion de coefficient de partage, eh bien, à ce moment-là, le Xn étoile, il est tout simplement égal à YA sur K. Et puis, vous remarquez que, c'est d'ailleurs assez souvent le cas, lorsque l'on a affaire à un solvant pur, à ce moment-là, le YA est nul. Et donc, dans ce cas, l'efficacité d'appauvrissement, elle va se limiter à XA moins XAN, XN pardon, sur XA. Et donc, en fait, on va avoir, dans le cas où on a un solvant pur, YA égale 0, eh bien, égalité entre l'efficacité d'appauvrissement et le rendement. Alors maintenant, pour l'efficacité d'appauvrissement, toujours le même principe. Donc, le Y sorti, c'est le Y1. Y entrée, YA, également au dénominateur. Et puis, le Y étoile sortie, donc c'est celui qui est à l'équilibre euh, avec la sortie. Donc, ça va être un x Y1, pardon, Étoile, donc qui est à l'équilibre avec l'entrée de la solution, donc, euh, avec en fait notre xa. Donc si on peut à nouveau définir la, no la notion pardon, de coefficient de partage, eh bien, à ce moment-là, on a y1 étoile qui est tout simplement égal à k fois xa. Alors, on a déjà eu l'occasion de définir ce qu'on appelle le rapport de partition, donc qui est égal à, à, au rapport des débits, et puis on divise encore par euh, donc, euh, la constante d'équilibre grand K. Et donc, du coup, l'efficacité le, d'appauvrissement est en fait reliée à euh, l'efficacité d'enrichissement par l'intermédiaire de ce petit r, le rapport de partition. Maintenant que nous avons vu les expressions des deux efficacités, nous allons voir les fameuses relations de Kremser.